Imaginez que cette personne, c'est vous, ou votre partenaire, ou votre plan d'un soir, plan cupote, bref, quelqu'un avec qui vous avez eu un rapport et non, on n'est pas là pour juger. Et oups, le drame, le préservatif craque. Vous n'avez pas de contraception, vous l'avez oublié, bref, il y a un pépin et vous avez potentiellement des risques d'être enceinte. Et non, on ne rigole pas avec ça parce que oui, ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes en panique. Vous ne savez pas quoi faire, la PLS totale, et oui, cette vidéo est faite pour vous Et si elle vous plaît, je vous invite à donner d'autres thèmes en commentaire et surtout à liker la vidéo Mis le mire dans mon décor, hein et dans chaque vidéo, je vais un peu le faire bouger et tout ça parce que je pense que vous avez une grande passion pour le mire et ce n'est pas un placement de produit. À la base, c'était pour faire le slime, la vidéo qui n'a pas été mise en ligne parce qu'il y a eu un problème de son et tout. Trêve de plaisanterie aujourd'hui, je vous retrouve dans ma deuxième story draw donc j'en avais déjà fait une où je vous expliquais les intuitions. Euh, voilà, donc je n'explique pas de nouveau le concept, hein, on va y aller de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, ça prend deux secondes mais ça fait vivre les chaînes YouTube donc c'est quand même assez important. Donc euh, voilà, c'est parti avec la suite de la vidéo. On va un petit peu se remettre dans le contexte et sans vouloir vous faire paniquer une grossesse sur trois n'est pas désirée. Et ça peut arriver à tout âge et à tout le monde, malheureusement, même sous contraception. Et bien parce que deux tiers des grossesses non désirées sont survenues chez des femmes qui utilisaient une méthode contraceptive, quelle qu'elle soit, mais mal. Donc quand il y a un rapport sans contraception ou à risque, on adopte la CU. Et non, la CU, c'est pas pour se la péter entre copines, c'est la contraception d'urgence ou la pilule du lendemain, de toute façon, c'est pareil. A savoir, la pilule du lendemain est gratuite pour les mineurs et les étudiants dans les services universitaires. Mais bon, si vous êtes majeur, vous pouvez l'obtenir sans ordonnance en pharmacie et si vous voulez vous faire rembourser, vous pouvez la faire prescrire par votre médecin. Elle est sous ordonnance et donc remboursée. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et on va se pencher un peu plus sur les chiffres, parce qu'il faut savoir que seulement 11% des femmes qui ont eu des rapports à risque utilisent la pilule du lendemain. Et pourquoi Bah ben parce que 60% ne sentaient pas le risque, 20% n'y ont seulement pas pensé, oh 11% se sont dit bah il est trop tard, et 7% ne savaient pas du tout où se la procurer. Et moi ce que je souhaite c'est qu'à la fin de cette vidéo ce chiffre explose et que vous soyez 100% à utiliser la pilule du lendemain en cas de problème. Et allez en pharmacie vous serez conseillé. Et pourquoi 60% d'entre vous ne sentent pas ce risque Eh bien, encore une fois, c'est simple, parce que vous avez une confiance totale en votre contraception, et j'en fais partie, mais je vérifie quand même de temps en temps. Vous vous dites simplement qu'il n'y a que le 14e jour qu'on peut tomber enceinte, et ça, non, non, non. L'oubli d'un jour Bon, c'est pas si grave. et bien, si, ça l'est. Vous avez eu qu'un rapport, donc c'est pas possible. Alors que non, ça peut tomber n'importe quand, et à votre premier rapport aussi, parce que oui, on peut tomber enceinte dès son premier rapport, évidemment. Il existe deux types de contraception d'urgence, la pilule du lendemain qui est la plus utilisée et le DIU au cuivre si on se le fait poser par un pro juste après le rapport à risque. D'ailleurs le DIU est aussi une contraception au quotidien et personnellement c'est ce que j'ai moi, donc si vous voulez une vidéo qui en parle un peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Il y a deux pilules du lendemain aussi, en général les deux blocs ou décale votre ovulation pour éviter que monsieur spermatozoïde fasse un câlin à madame ovule. Donc on retient quoi que la contraception d'urgence est un réflexe à prendre et sans culpabiliser, ça arrive, il suffit d'une fois ou du premier rapport et ça n'arrive pas qu'aux autres. La contraception d'urgence est disponible sans ordonnance et anonymement dans toutes les pharmacies, planiques familiales et infirmières scolaires. C'est gratuit pour les mineurs et pour les étudiants et le prix se situe entre 4 et 20 euros. Maintenant, plongeons-nous dans les idées reçues parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur le sujet. La contraception d'urgence n'est pas un mini-avortement. Car il n'y a pas d'ovulation, donc pas de formation d'un futur bébé. Si monsieur le spermatozoïde a déjà fait un câlin à madame ovule, <rire> eh bien la C.U. n'agit plus, donc pas de mini-avortement. On le n'agira pas que le lendemain. Mais il faut la prendre le plus vite possible, il n'est jamais trop tard pour prendre la contraception d'urgence, mais vous avez jusqu'à 5 jours. La contraception d'urgence ne rend pas stérile. Non, elle a juste une action ponctuelle sur le cycle en cours. Alors oui, la contraception d'urgence peut nous rendre un petit peu malade. Ça se peut, mais c'est pas intense et ne dure pas longtemps. La fécondation peut avoir lieu n'importe quand et pas que le 14 e jour, et oui, ça on l'oublie vraiment. La contraception d'urgence, une fois que vous l'avez prise, vous n'êtes pas protégé pendant quelques jours, non. Vous continuez à prendre votre contraception habituelle obligatoirement. Évidemment, on continue de se protéger avec des préservatifs pour les rapports suivants jusqu'au retour de vos règles. N'utilisez pas la contraception d'urgence après chaque rapport car elle est beaucoup moins efficace qu'une contraception régulière. Et on termine par la petite histoire du jour et celle-ci c'est la mienne parce que je fais partie des 11% qui ont utilisé l'appui du lendemain après un rapport à risque. C'était il y a 3 ans. Avec mon ancien copain, ça faisait plus d'un an qu'on était ensemble, mais je ne supportais aucun moyen de contraception, donc j'utilisais le préservatif. On a utilisé des préservatifs de qualité moyenne, comme ça peut arriver à n'importe qui, et celui-ci a explosé. Alors non, c'était pas une bombe non plus, mais on l'a senti chacun de notre côté. Bref, on a arrêté tout de suite et le lendemain, je suis allée chercher ma pilule du lendemain, logique. La pharmacienne m'a posé plusieurs questions. Bonjour m'a fait toute une morale, mais après c'est son boulot, même si pour le coup j'avais vraiment tout bien fait. Je l'ai prise tout en continuant à utiliser des préservatifs de meilleure qualité et j'ai surveillé l'arrivée de mes règles et tout s'est très très bien passé. A savoir aussi qu'on ne tombe pas toujours sur des pharmaciens encourageants. On est parfois saoulé par leur morale et certains rechignent à nous la donner. Mais quoi qu'ils disent, prenez cette pilule là. Elle est importante si vous voulez pas d'enfants. Sachez aussi que le pharmacien ne peut vous la refuser en absence de contre-indication. Et n'oubliez surtout pas vraiment que la contraception d'urgence ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles, donc on n'oublie absolument pas le préservatif. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou un fois rajouter, anecdote ou encore voilà, des questions à propos des contraceptions cérilées et tout ça, je vous attends en dessous de la vidéo, mais n'oubliez pas que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la contraception. Les liens seront dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas de liker si vous avez vraiment apprécié ce format. Sur ce, bisous